Il était une fois un sapin. Texte et illustration, Eugénie Netzer, édition MK67, Mon Shibai. Il était une fois un sapin, mais pas n'importe quel sapin, celui-là magique. Tapez une fois dans vos mains pour voir ce qu'il se passe. Ah. Bien. Maintenant, tapez trois fois dans vos mains. Attention. Un, deux, trois. encore, plus fort et plus vite. Mmh. Maintenant, frottez vos deux mains ensemble, comme si vous vouliez les réchauffer. Et regardez ce qui apparaît. Ah Bien Pour finir, Envoyez un bisou vers le sommet du sapin. Bravo Quel beau sapin Il ne manque plus qu'une chose. Fermez bien fort vos yeux et comptez jusqu'à cinq. Ah Ne trichez pas Tout le monde ferme ses yeux. Allez Hop Et on compte. Un, deux, trois, 4, 4, 5 On ouvre les yeux. Ah Voilà sapin comme je les aime Voyons s'il peut faire une dernière chose pour nous. Soufflez, les enfants. Soufflez aussi fort que vous pouvez. Soufflez encore, le sapin doit sentir le vent dans ses branches. Et voilà la neige. Joyeux Noël à tous.